Oui, salut, c'est Guillaume. Donc, je voulais vous présenter la problématique de l'hypersensibilité en relation avec un dysfonctionnement potentiel du cerveau limbique, alias le cerveau animal. Que fait le cerveau animal Le cerveau animal est primitif, il gère des choses triviales et il a à analyser des tas d'informations qui passent à travers nos sens. Il doit faire un tri et parmi ce tri, il gère ce qui l'importe, ce qui l'importe pas et particulièrement ce qui est identifié comme une source de danger, voire un danger de mort potentiel. Alors, comment ça marche J'ai fait ici un schéma avec des cercles concentriques. On va retrouver en périphérie les choses de la vie qui nous arrivent de l'extérieur qu'on ne maîtrise pas, qui sont de l'ordre des aléas et du destin. Qu'est-ce qu'on va trouver Alors, premièrement, j'ai mis les accidents les agressions, imprévisibles de par leur nature violente, donc ça va attaquer immédiatement notre vulnérabilité corporelle, tout ce qui touche à notre intégrité physique. On verra qu'on retrouvera ici la faim, la soif, euh, la nécessité d'avoir euh, de la chaleur interne, etc. Donc les accidents, les agressions. Ensuite, du même ordre, on a les catastrophes, les cambriolages, les vols à main armée, etc. qui peuvent, en plus de ça, générer la pauvreté, générant euh, classiquement la célébrité. Qu'est-ce qu'on adopte dans le cercle extérieur On va retrouver la maladie. Alors peu importe la maladie, on parle pas tout de suite de la maladie qui nous concerne savoir le HS, le MCS. Ici on parle d'un état de santé déplorable. Donc on va voir que ça va jouer sur la notion d'isolement, le sentiment d'isolement voire l'isolement formel et la maladie pouvant altérer la vie sociale, ça peut engendrer une perte d'emploi qui va, vous l'avez compris, générer la pauvreté et l'insalubrité. Donc on en revient également là, par ce biais. On le voit, à hein, la maladie, j'ai relié directement à la vulnérabilité corporelle. C'est évident que quand on est épuisé ou fatigué, peu importe le mal dont on souffre, ça va toucher ce déclencheur ici. Le deuil. Vous perdez un membre important, un membre cher, ça va générer un sentiment d'isolement. Se retrouver seul à la maison, c'est un véritable traumatisme. Plus haut, on a les ruptures amoureuses, les ruptures ne serait-ce qu'amicales, hein. il peut y avoir des événements houleux, hein. euh, même à répétition. J'ai mis les familles toxiques, on peut avoir des membres de la famille, des parents, dans le pire des cas, euh, qui sont dysfonctionnels, et le harcèlement de manière générale. Ça peut se jouer à n'importe quel âge, hein, tout ça, hein. ça peut être étalé dans le temps comme ça peut être ponctuel, hein. mais ce sera à vous de jauger à ce niveau-là. Donc là on rentre dans la sphère intime, on a vu les catastrophes, tout ça. Là ici on, on pourrait dire qu'ici c'est de l'ordre, la société du travail, l'intégration dans la société. Et ici on touche la sphère familiale, la sphère intime. Ce qui peut poser problème dans votre vie personnelle, c'est des épisodes de psychiatrisation, également très traumatiques. Une marginalisation, des tas de sortes de, de problèmes dans la société. Hein. Ça se passe documentaire. commentaires, hein. vous allez trouver très facilement hein, si ça vous est arrivé. Euh, les trahisons, les déceptions de toutes sortes, pareil, ça peut être à répétition, hein, selon si vous êtes avec un entourage toxique. Il est probable que les gens autour de vous aient violé des barrières qu'ils n'auraient pas dû violer. Et ça, à répétition, ça va générer un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, même de véritables blessures, hein, si c'est dans l'enfance. Et une baisse de l'estime de soi. Enfin, vous connaissez tout ça certainement. Vous avez tous certainement commencé à faire un travail sur vous-même. On va voir, donc ça touche ici la vulnérabilité narcissique. Donc ici quand je parle de narcissisme, on parle de tout le monde a un narcissisme. Vous trouvez les ce qu'on appelle les... les clusters B dans l'entourage toxique, ou les... les familles, ou les membres dysfonctionnels. Ici le narcissisme, il y a un narcissisme sain. Tout le monde a une certaine estime de soi, c'est bien normal, il faut bien survivre à travers les obstacles que vous avez à surmonter dans la société. Donc vous avez une certaine estime de vous, vous connaissez vos possibilités, mais si elles sont attaquées trop trop souvent, vous n'avez plus aucune estime de vous, vous ne valez plus rien. Et ça, émotionnellement, ça va vous attaquer au point où c'est... En fait, vous ne pouvez pas imaginer la pire des situations, donc vous touchez un danger absolu. On a vu que l'isolement génère la vulnérabilité. Non, on l'a pas vu, mais c'est la conséquence de tout ce qu'on a vu ici. Donc, vous avez trois axes, je répète la vulnérabilité narcissique qui arrive de la sphère intime, vos échanges avec autrui, et vous avez la vulnérabilité sociale qui arrive de l'isolement, place que vous avez dans la société, et la vulnérabilité corporelle qu'on a vue au début. Donc, trois axes ce que vous pensez de vous-même, la place que vous pensez avoir dans la société et tout simplement si vous êtes à l'abri du danger, ou non, physiquement. Donc on a vu les cercles concentriques, je rappelle, à l'extérieur on ne maîtrise pas. Ce que j'ai mis, par exemple ici, à l'intermédiaire des, des deux cercles, on maîtrise plus ou moins, donc un emploi on peut en retrouver. Hein. Et puis j'ai mis également les pollutions, elles viennent de l'extérieur, mais bon, on va voir qu'il y a des solutions, vous les connaissez déjà. Voilà, on continue un peu plus tard. Pour la suite, je vais développer.